Je suis professeur de médecine à Sorbonne-Université et chef de service du service maladie infectieuse à l'hôpital Saint-Antoine à la PHP à Paris. Effectivement, je suis... Infectiologue. Alors, qu'est-ce qu'un infectiologue C'est un, un nouveau métier, en fait. Alors, ça fait longtemps hein, que l'on fait de l'infectiologie, qu'il y a des spécialistes en maladies infectieuses, mais il n'y a que quatre ans que le diplôme de maladies infectieuse a vraiment existé en tant que tel. Et un spécialiste des maladies infectieuses, donc un infectiologue, c'est quelqu'un qui va s'occuper des malades euh, qui présentent une pathologie infectieuse. Donc, une pathologie infectieuse, c'est une maladie qui est due à un agent qui se transmet euh, d'homme à homme, de l'animal mal à l'homme ou encore de l'environnement à l'homme. Et l'étude de ces maladies, c'est le métier d'infectiologue qui est vraiment euh, devenu euh, le cœur de la pandémie actuelle, puisque nous sommes face à une pandémie due à un agent infectieux qui est responsable de la Covid-19. Je suis Fiamma Luzzati et je suis auteur de bandes dessinées, c'est-à-dire je scénarise et dessine mes bandes dessinées. Euh, par exemple, pour Le Monde, je fais une série scientifique sur le site euh, du Quotidien. Et euh, cette année passée, justement, je me suis occupée beaucoup, beaucoup de Covid. Choisir le titre La médecin est effectivement un acte un peu militant. Euh, je pense qu'à travers le livre, euh, on on se rend compte combien la place des femmes euh, lors d'une crise sanitaire a été, euh, a été euh, interrogée, euh, a pu être euh, éventuellement minimisée, euh, alors que les femmes ont été en première ligne dans le soin, dans ce qu'on appelle le care. Et puis, alors pas uniquement à l'hôpital, hein, mais aussi euh, l'attention à l'autre, euh, par exemple dans les commerces, etc. Euh, et bien on voit que cette place, elle a pu être contestée et je le montre à travers ce livre, hein, à travers le personnage du médecin, de ce médecin, de cette médecin euh, qui me ressemble, euh, bah, comment ma, ma position par moment a été très difficile à tenir, en particulier euh, quand on a voulu contester euh, ma, euh, le fait que j'étais une scientifique euh, et également l'autre raison de parler de, euh, du médecin au féminin, bah, c'est de montrer que euh, dans une à l'occasion de cette crise sanitaire, eh bien tous les métiers d'une femme euh, se sont mélangés, le, ce métier de mère, ce, le métier de docteur, mais également euh, notre, euh, notre vie privée. La décision de rédiger ce livre, enfin surtout de, de participer euh, avec mon expérience à travers la plume de Fiamma Luzzati euh, à, au récit de ce que nous avons vécu par, euh, pendant la première vague, eh bien, est venue du fait de laisser un témoignage, de montrer en fait ce que la communauté des soignants avait vécu vraiment de l'intérieur, de l'intérieur de l'hôpital. Et comment finalement cette crise qui nous a submergé, hein, ce, ce tsunami d'une nouvelle maladie et nouvelle agitation, Infectieux nous a submergés au printemps dernier, eh bien comment le, ça s'est intimement mêlé à nos vies personnelles, à, tous, à toutes et tous, et comment nous avons fait front, comment nous nous sommes réinventés, comment nous avons dû innover pour faire face à, à, cette, à ce grand danger sanitaire Karine avait déjà pris un certain nombre de notes sur ce qui s'était passé dans les mois qui avaient précédé notre rencontre. Euh, par ailleurs, elle avait évidemment beaucoup de choses à raconter sur la crise sanitaire, comment elle l'avait vécue, comment l'équipe l'avait vécue et en allant à l'hôpital à ce moment-là, j'ai rencontré aussi les différents membres de l'équipe j'ai pu interviewer euh, des médecins, des internes, des infirmiers, des patients. Euh, je suis rentrée absolument partout, euh, même en réanimation. Pourquoi une bande dessinée Ça, c'est une, euh, une très bonne question. En fait, le format bande dessinée est, est, est ce qui nous a semblé être le plus approprié pour faire passer un message transgénérationnel en apportant de la pédagogie, mais euh, tout en... Partageant le quotidien des soignants, le quotidien des malades également. Et le format bande dessinée parle à tout le monde, euh, de quel milieu qu'on soit, de quel âge, de quel âge que l'on est. Et ça nous semblait vraiment un moyen universel de communiquer. Je me suis dit que ça serait intéressant de euh, faire courir deux histoires parallèles qui, à partir d'un certain moment, se croisent, qui sont celles de Karine, la médecin qui est la protagoniste, et celle d'une autre femme patiente <coughs> qui euh, n'imagine pas du tout de pouvoir être concernée par cette maladie et finit justement, échoue à réanimation. Elle est inspirée de plusieurs patients. C'est euh, un peu euh, une représentante d'une constellation de patients euh, et euh, on a voulu représenter une femme plutôt jeune. À l'époque, euh, on avait la perception d'une Covid qui euh, frappait plutôt les hommes, d'ailleurs. Et après, ça s'est avéré pas si vrai. Euh, donc, on a choisi une femme euh, pour montrer que ça pouvait arriver à n'importe qui, une femme plutôt jeune. Alors, il se trouve qu'on qu lui a... Euh, elle, elle était porteuse de ce qu'on appelle une comorbidité, techniquement, donc une maladie chronique. Euh, mais euh, elle menait une vie tout à fait normale jusqu'au moment de se retrouver si atteinte. Le choix d'en faire une Italienne qui vit à Paris, n'est pas du tout un choix autobiographique. C'est euh, dû au fait que euh, moi, je suivais de très près l'actualité et l'Italie avait cette petite avance d'une quinzaine de jours sur le reste de l'Europe euh, dans la prise de décision du confinement, euh, dans la gravité de la pandémie qui s'était déclarée dans le nord de l'Italie, en Lombardie. Donc, ça me semblait aussi intéressant de, de montrer cet aspect. Et euh, le fait qu'Olivia et sa famille à Milan permet justement de voir comment elle reçoit ces nouvelles qui semblent arriver quand même d'assez loin. Parce qu'au début, euh, personnellement, je l'ai vécu comme ça, euh, on, on, beaucoup de gens en tout cas ont pensé que ça serait un phénomène qui ne, ne, touche, ne nous toucherait pas ou pas aussi gravement et donc euh, un peu un problème confiné ailleurs. Le personnage de Livia témoigne en fait euh, de la particularité de la Covid-19, c'est qu'elle peut atteindre tout le monde. On a dans l'opinion publique euh, cette cette fausse impression qu'il n'y a que les personnes âgées les plus malades euh, qui peuvent attraper la Covid-19 et euh, ont décédé. Et beaucoup de personnes disent de toute façon un jour ou l'autre ces personnes âgées et un jour plus proche que l'autre seraient décédées, ce qui est faux. Il faut savoir que la Covid-19 peut, peut toucher tout un chacun. On a chacun des, des, des fragilités de santé, parfois non connues, qui peuvent euh, aggraver le pronostic de la Covid-19. Et, et au-delà même de la maladie du passage en réanimation, le, la Covid-19 chez chacun d'entre nous entraîner des symptômes qui durent longtemps donc ce n'est pas du tout une maladie anodine comme il a pu être dit au tout début de la pandémie euh, c'est une maladie grave qui nécessite que chacun en ait conscience et et est passé par ce personnage de Livia et eh bien euh, euh, nous on, enfin, on a utilisé ce biais pour euh, pour sensibiliser euh, chaque lecteur à la gravité de la maladie. Je crois que la médecin est fidèle fidèle à, à la personne de Karine, euh, en tout cas de, de l'image que, que j'en ai eue et de comment je l'ai vue travailler avec son équipe et, et seule. Elle-même a souhaité qu'on mette en valeur l'équipe parce que euh, effectivement ça a été un, un énorme travail, un énorme effort. Euh, de la part de tout ce personnel pour affronter cette situation. On pense, là, on commence justement la réflexion euh, sur un livre qui serait euh, plus ambitieux, plus vaste, pour lequel on, on aurait aussi plus de temps et euh, qui montrerait d'autres facettes qu'on n'a pas pu affronter dans celui-là qui a vraiment pour but de montrer euh, toute euh, l'urgence de cette première vague.